Elle est prête, pensez-le des comptes. Y'a un sûr, <rire> t'as Le bon par là? Le bon par là? C'est tout le ah temps là? <rire> <rire> <rire> ah, tiens. Tiens. Bonjour à vous Youtube, j'ai tapé dans mon micro ah, Je me suis fait tellement mal J'espère que vous allez bien, c'est Bichard On se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui vidéo très spéciale, vidéo de la cité Cité du swag, événement organisé par iPierre, événement extraordinaire On a explosé tous les records J'ai fait des stats de viewers insane J'ai dépassé les 1273 Sub Incroyable, alors que j'étais à 450 avant. Je vous déjà, vous remercier, vous qui étiez sur YouTube, d'être venu, d'avoir fait la démarche de venir sur Twitch. La vidéo que vous allez voir, c'est le résumé de la cité pour vous expliquer le concept rapidement de la cité. Le but, c'est euh, de ramener avec notre équipe le plus d'argent, le plus de swag, coin, comme c'était appelé durant cette cité. L'équipe qui rapporte le plus d'argent durant la cité a gagné. Ça, c'est le principe du cité de base, mais dans la cité du swag, c'est différent. Il y a aussi un classement qui est fait par rapport aux épreuves. Les épreuves sont jouées les soirs à 21h. Il y a un classement qui est fait au niveau des épreuves, un classement qui est fait au niveau des swatcoins. Les deux classements sont mélangés à la fin pour donner le classement général. Les épreuves et les swatcoins, ça donne autant de points des deux côtés. N'hésite pas à laisser ton pouce bleu, à t'abonner parce que la vidéo est une vidéo de dingue. C'est une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire, un format qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je crois que Guille sort aussi sa vidéo de son côté, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi, on a des points de vue totalement différents. Parce que je stream le matin, Guil le matin... Euh de s'endormir, quoi donc euh, c'est difficile. Prenez du plaisir à regarder la vidéo et, et c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Allez, bisous, vous aime. Yeah, Début dans oh, 5, 4, 3, 2, Deux. 1. C'est parti, mesdames et messieurs. Hein. C'est moi, c'est moi, biche bouche. Sans. Mesdames et messieurs, on est parti pour la cité du swag. C'est le premier soir, c'est parti. Ah non, ça c'est il... pas le bambou, il... le... je crois. peut bon, pas dire l'autre mot, bien sûr. Ce le bambou par là. Autorisé. Le bambou le <rire> bon bon par là pas <rire> pas Je <rire> pas sais pas si c'est ça, mais c'est ça. Si, c'est ça, c'est ça, j'attendais que ça. J'attendais que quelqu'un dise le bambou par là. Mais en vrai, je suis content parce que tu sais que j'ai jamais... Oh yes Alors attends, on va juste se poser là-haut, on va juste faire des portes et on le <rire> fume. Et on le fume. Des, des non frérot tu vois des portes là De l'entrée de mes couilles Pourquoi euh, bah, en... Le mec Message mais je les vois les messages Mais tu veux que j'en fasse quoi Ils sont entre 13 et 17 blocs Tu fais quoi de 13 et 17 blocs Il me fait trop peur il est, il est énorme Non mais j'ai Mais il me dit mine derrière la porte Y'a pas de porte J'en ai marre mec Je suis tout rouge Je transpire Ah J'ai été pris C'est pas possible des, Non mais vraiment j'ai chaud j'en ai marre de tout Vraiment j'en veux Donc euh, bon on va voir et ouais, Gep pour ceux qui se demandent, ah encore, pas encore, encore, là, encore, encore, on encore, on encore, encore, encore, encore, encore, encore, pas notre temple. encore, encore, encore, encore, encore, C'est pas notre temple. <rire> <Je> culotte. <rire> ah, il est pas mal celle-là. Ah, il est pas mal celle-là, Elle est pas mal celle-là. <rires> de fou en vrai. Eh recule <rire> <rire> J'ai une vache dans le bateau les gars. Une vache dans ton bateau J'ai une vache dans mon bateau, je la ramène, je m'en fous. Où oui, est Amanda Amanda Lo Elle a pris Amanda ROM oh, Amanda Non non non c'est pareil Amanda Non mais attends je vais veux... aller où Elle a, Elle, a Elle, a Elle, a Elle a déco Elle a déconné Elle a déconnecté Elle a déconnecté mais non, quoi, Amanda mais c'est terrible Mais non mais <rire> non Mais descendre d'une vache Merci <rire> Univers mais Il où pas pas Ok, elle descend, elle arrive Elle est là. T'as vu ça ça des graines Normalement t'as vu que ça et ça droppe des graines. Mais je l'ai tué en fait. Récemment ça m'étonnerait. J'ai tapé dans le vide tout à l'heure, j'ai tué des vaches. Mais vous voulez toujours sure pas qu'on fasse un Mais non T'as pas tué Amanda <rire> <rire> Je sais pas, j'ai dit au hasard. Frère. Ouais voilà. <rire> Mais frère j'ai juste vu des trucs Bon, j'ai J'ai pas, des pas des marais de marée de ce côté-là, donc je vais aller aux coordonnées du précédent marais, ça va être tout looté, genre le son. Ah y'a plus beaucoup de blocs de charbon, c'est chaud Tomber, non non, non le gars, coup. les gars les gars j'ai fait de la merde Je suis bloqué Non t'es tu qu'à les tuer frère t'es parmi les tiennes c'est parfait Oh non faut elle tuer, faut tuer. Elle elle Il va les vaches Il faut les tuer Il faut les tuer Il y a un lavabra pour faire les Je suis bloqué non Je suis pas Emily Oh c'est bon elle est là Elle est là C'est bon c'est bon, c'est bon, je j'ai m'en mandat Non, fais attention à qui tu tapes, fais attention, pitié vie, Non, vie, pitié Bouge de là Bouge de là Non Elle est là Elle est là Elle est là La touche pas La touche pas Non Attends, regarde, elle se le stream Il a tué Il a tué Non, mais c'est pas possible Tu meurs, ah bon, m'en pas les couilles Non, non, non, ramené, non Non, ramené, non, gars, non 2 points le col, 2 points le fer et l'or, 3 points lapis redstone, 5 points émeraude et 10 points. Décidément. Décidément. Focus, focus pas le charbon du coup. Donc en gros, mine le charbon, c'était un strip mine et Merci. pas ok. Ah, oh, on peut y aller Restez dedans et bougez pas. Voilà. 4771, c'est propre en vrai, j'ai géré Franchement c'est pas mal hein Je okay. leave ben. Faut pas ouais. bouger Nous faire attendre, oui es On est deuxième, oh ils ont fait oh 4900 oh, oh, voilà, hey, ça c'est oh, la mort de Fuka Ouais ah, c'est la, la mort de Fuka là On aurait gagné sûr on aurait gagné Mais attends on a perdu à 150 Ohlala Mais en vrai j'ai pas le temps d'avoir perdu Mais j'aime qu'on est perdu parce qu'il a pas Quoi Fuka ta mort elle est... Elle est hilarante Du blé pour les cookies. Bon, je vais, je vais aller me taper une pelle. Euh, fin, me. me. me. me faire une pelle. <rire> T'es sûr, t'as dormi toi <rire> Faut pas ouais, les bon mettre bon. en dessous, les gars Comment ça marche ça Wesh, mais y'a plus. Mais où sont mes vaches Y'en a plus 4 3 <rire> Oh le bâtard 3 <rire> Vous non, avez fumé mes vaches, c'est abusé ouais, Emilie Et Amanda Mais c'est une merde ouais, Anna, il t'en plus que 4 Après, Après vu qu'on vu que nous on va pas faire de centrale nucléaire et qu'on fait plutôt dans l'originalité, peut-être que ça va leur oui, plaire. Oui. D'ailleurs, voilà. en fait c'est tout, rien. <rire> <rire> <rire> Oh la la oh. Oh, hein. Non je vous oui, jure je... Les gars les gars les gars eh. je vous jure que c'est ok Non non non, non Mais merde, mec non. on a jamais non, fait non, de puil de, de notre vie Du coup en 8 position Nous avons Fukano Esport euh, Comme on disait ils ils, C'est sympa leur thème euh, hiver euh, atomique Mais euh, bah du coup ils se retrouvent Ils ont passé la moitié du temps à mettre de la neige Et euh, bah, malheureusement même si le bâtiment pour le coup je le trouve très sympa Mais euh, y'a un peu que ça, quoi. 7ème position, nous avons Besbartak. Ou en sixième nous. position, nous avons, nous avons la team Pachinko. Oh le, On est yes devant Pachinko oh Putain. Ah Allez là c'est nous. 5ème position, Gilles. nous avons l'équipe Les Vieux de QUOI Quoi On est quatrième On est juste derrière les teams de pute Mais quoi quoi ben quel moment le, le, Ensuite, mort, en quatrième fait. euh, en position avec 13,5 Ah oui c'est le ce jeu, c'est le jeu 13,5 quand même J'ai là OUI Attends, OUI En troisième position moi, dit, nous qu il qu il avons la Quantix Corp avec euh, 14 points Je pense que Nardco n'est pas AFK parce que bah Nardco n'est jamais AFK. Oui. Ah, mec, ouais. mec, mec, mec, s'il te plaît, réveille-moi. Genre, euh, je viens de te voir te connecter, je la table sur TS, ta tu t'es connu, je me dis c'est un signe. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai besoin j'ai de quelqu'un qui me hurle dessus de bon matin là pour que je me réveille. Ok, baissez le son, t'es prêt Crie-moi dessus. T'es prêt gros. Ouais, t'es prêt, prêt Crie-moi dessus, okay. Crie-moi dessus, mec. Okay. Okay. Crie-moi dessus, gros. Oh mon gars toutes les farms, 64, un minimum visible 4, vont être retrouvées <rire> C'est du passé, je suis mort euh... Non, non, ouais, parce ouais, qu'il va faire les quadriages à l'intérieur C'est quoi que vous appelez quadrillage bah, bah un quadrillage. Un quadriage, frère oh, là on est dans 3 <rire> dimensions, putain On est pas dans 2 dimensions Il est trop con, non Et Allez, vraiment. je t'amène dans ma dimension, <rire> mon gars <rire> <rire> Genre... Parce je qu lui ai demandé si c'était... Euh... Comment <rire> tu veux savoir je autrement Ok, il nous faut des escaliers. Attends, je l'ai fait. Bouge <rire> pas, je l'ai fait. Ouais. Non ah, pardon, pardon pardon pardon pardon pardon Merde Merci <rire> pardon D'abord parti. parti Oh c'est se perle Oh des de j'ai à côté perles. Oui c'est toi c'était le chef Bon ouais allez go Attends passez allez. Prends l'xp les gars Attends boxe le boxe le boxe le Merde, je te perle dessus Ok Parfait j'ai pas de bateau, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ouais. Mais Oui, ouais. oui. Ok, j'ai une litra. Oh, 22 que t'as pas mis, c'est... C'est plus mm. dans les quatrième, 20 Quatrième, quatrième. Quand bon, tu quatrième. sais C'est écrit là. Ah ouais, quatrième. 4... Ah, Même avec les Shell ça aurait rien changé. Qu'est-ce qu'on a en terre On a 26 millions de coins, Ce qui est vraiment pas beaucoup. Dalil, 8 millions. Gil, 6 millions. Nardko 3 millions. C'est pas beaucoup. Je ne peux pas ouvrir ma gueule étant donné que j'en ai zéro. Pour émuler l'autre au lendemain, au cœur de la vie, ardeur de la vie, santé de la vie, santé de la santé, de de de de bonheur d'enfantin, trop vite oublié, garé, une heure de vie sans fin, du cheval. Attends, attends, je vais juste mettre... Si je mets moins d'items, ouais. les gens, ça va plus vite. Peut-être mettre moins d'items. Attends, je vais juste casser le truc. Hein. Oui, alors attends. Eh bah écoutez, sans plus tarder, on démarre dans, dans 4 minutes, euh, un truc comme ça. Euh, on trouve un ouais. max de tête, c'est ça Allez, allez, allez. Allez, go maintenant, c'est bon là, allez. <rire> ah, la sprint, <rire> les gars, voilà C'est pas interdit, vous avez menti Ils ont dit, c'est 200 euh... IQ, ah, okay, donc euh, euh, pas vous pouvez... Faire bon, on peut commencer à jouer, ça y est. Allez. Oh, ah oui, ça, ça lag un peu, je clique dessus, il se passe rien, il a pas de souk. C'est quand même vachement bizarre, cette histoire, parce que... Oui, il faut juste faire clic droit dessus Allez Ah Allez Yes Mais gagner, Yes ah Yes, yes, yes, yes yeah, Wouhou Si, Oui si, euh... j'ai le classement, j'ai le classement enfin j'ai le classement okay. 223, 217, 219. Ah yes Tu as ah, yes fait l'ambiance et tout les dons hier étaient mérités, merci beaucoup, c'est vrai que vous avez trop de pas du tout. Il est probable que je fasse un petit peu de jump là tout à l'heure. Oh. Oui, vous voulez que je le son de game non, là, là, là, là, là, là, Oula, oula, oula, oula, oula, oula. C'est le débat de la, la hein ouais, cité, ça. Quand vous étiez dans le loser bracket, c'est plus tard en fait. Regarde, oui, oui. oui. regarde, regarde, regarde. Elle a à... en fait ma... Non, non, je pas, pas, ouais, ouais, suis pas enculé aussi. <rire> <rire> <rire> Squeezie tout le temps, Sardoche. Mais oui, oui, ils sont petits. Forcément, ils, ils font ça tranquille, eux. Hein. Eux, c'est normal. Eux, c'est leur position de repos, tu vois. Ils dorment la nuit, ils sont comme ça. Mais pourquoi ils live -ben Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Salut, salut, salut. partie en steak là. Elle est partie en steak. C'est fini. L'espace d'un sang. Pardon. Je On serait pas passé deuxième, on serait jamais passé deuxième. Je voulais donner un boost. GG. GG. On n'a pas perdu de place. On n'a pas perdu de place. On est toujours premier et Pachinko ex non Non, on est troisième parce que eux derrière sont à. Pachinko est quatrième, Mafia troisième, Stompz deuxième. Vous premiers premier ex du classement. Après, je sais. là là temps Ça fait 20 ans mais... Ah oui. yes je Tu pas ça fait sais déjà qu'on Je les ai oh, oui. croisés dans le heures il y a 5 minutes. Là, yes Il la main là. Ouais il un cheval de la mort dans l'eau. Bah... T'as loupé son spawn. Moi je l'ai pas loupé. Ah, ah Il vient de spawn devant moi Oh là là Oh mais pas de un gars qui... A... Enfin Murphy qui avait rajouté des... de, la... de la clé quoi. Putain Murphy il a fait un bon, qui a fait une tente de gardien à côté de la base C'est totalement naturel hein ah, Tiens Tiens Tiens Tiens allez, je réclore, ah, Tiens c'est moi qui... tranquille. Euh... Bon, je te donne une pioche à condition que tu la perdes pas pendant... Genre là jusqu'à la... Non mais non mais c'est bon j'ai ton... 440. Tiens Mais, mais dans tous les cas dans tous les cas, tous cas il faut... Ne la perds pas C'est quoi Mais dans tous les cas il faut que hey, j'aille me refaire du stuff mec Mais c'est pas grave va miner avec ça au moins Oui d'accord d'accord merci Oh go go go ah, un village, okay. pitié, un village. Okay. Bon, moi je me sauve direct. Oh, ah, okay. uh, okay. Obtenir une éponge sèche. Réaliser le programme. Un air de déjà vu. Je suis, je joue. Attends, je regarde les Ashima. HM. Oui, il y a des mobs. Zombiologue, c'est soigné, ok. Le progrès. Air de déjà Pourquoi vu. C'est le montant, cristal. Là. Le progrès deux par deux, c'est faire, ok, les animaux. J'ai un machine island. Mais non. Donnez, donnez quoi Donnez Combien t'as dit 300 moins 800. 300 moins 800. Ou bichard en vrai. Ça va. Ouais, okay. Boum Après, je dis rien, mais certains en ont eu. Au début, il y avait beaucoup de mobs, ouais. Euh. Il est spawn ça Oui, j'ai tout fait. Dieu plus... oh, de, de la RNG! Dieu de la RNG! Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! Je aussi Je l'ai! C'est bon, bon, allez! allez on C'est bon, on y va! Non, le en Je vais là. Il est au milieu! Il est au milieu! Il est au milieu! Une GG! T'as du blé? Ah oui, il faut donner les oeufs à Daline! Bon, pas? Nice! Oh, bien Je joué! Tra toi! Allez, euh, frère! Ah, bah attends, Je l'ai gui! Je l'ai gui! T'as les électrons ou pas, pas J'ai le, le bateau! Nice, t'as le la bateau là! T'as le bateau! Je me casse ou pas? Tu te casse! Ok, ça marche! Sauf que si ils spawn de l'autre côté, on est dans la merde! Yes! Le pont, le. pont, Maintenant! Quoi? Sauf scam! Oh! Yes! Elle est où La carotte dorée les gars ah bah, oh bon. yes Apparemment nice. okay. il me manquait une taiga des neiges que je, je passais par hasard Ok nice Bah il faut ça juste que je trouve un cheval et un à côté quoi ça non Bah ça m'étonnerait non Bah pense que si ouais. hein Si ça c'est... c'est a ça Yes Je veux yes. Yes. yes Let's go bon, Yes mon gars moi, allez il en manque une C'est trop non, dur j'en trouve pas C'est trop dur j'en trouve pas On est premier On est premier On est premier On est premier Oh là là! Let's go. Ça marche là ou pas? Oh Ok comment je sors C'est bon Voir ce que c'est vraiment. Mais, ouais. mais putain mais c'est ton putain de verre de merde <rire> Encore mort Mais ah, regarde oui verre il me casse le. Oui le stuff, le stuff, le stuff, stuff C'est laquelle ton épée déjà La champ la looting 3 J'ai du swag, putain, j'ai du swag, j'ai du swag Char dans la team qui fait en soit avec mec Mais des femmes potos c'est vrai qu'il en a fait c'est toujours un bec Des boules de neige à poison et ça se répète Comme en 2012 poto poto qui est très Et le prochain que je vais citer n'est jamais vu dans la cité Alors gap on est en retard, je veux pas de féliciter Titi, c'est la farme à la part à poulet Que des graines dans les chess pour les nourrir et les tuer Tout joueurs, C'est la sélection à la DJ des champs Ça forme toute la journée Comme pour le gars Mais pour le gars ça fait que des chants ouais dans la team qui fait soir avec mec Mais des fins potos c'est vrai qu'il en a fait c'est toujours un bec. Des boules de neige à façon et ça se répète Comme en 2012, poto get wreck Et le prochain je vais citer n'est jamais venu dans la cité Gap on est en retard, je veux pas te féliciter T'es c'est la farm à la part un poulet Que des grandes dans les jets pour les neuf et les tuer toujours. joueur c'est la sélection à la Didier des Champs. Sa femme toute la journée comme le Mais le ça fait que des chants. Ouais, que des enfantillages. Yeah, Fucano Maromina, I mean Yeah, deuxième de l'événement. À cause de lui, mais c'est pas, pas grave, pas grave, pas grave. Yeah, ils m'ont dit, tu devrais jeter l'éponge. deux heures, Guile les bijards ont toujours pas trouvé d'éponge. Yeah, yeah, et quand ils les ont trouvés. Yeah. Gil est mort tout seul que du somme dans l'air H qui porte et d'Alil. C'est le vendeur qui ferme, pas et femme pas, il est mort en, en fois. Yann prend la place de Nagato, mathématicien du groupe, il connaît tous les taux. On préfère les 20 PVP, nous pas du jump que du PVP, des assauts à la restump Tu, Amanda, forme le et la clé. Pour winner le farm, c'est la clé. Se débarque, on met des claques, on est des craques dans la shit et des cartes, on les éclate, on s'échappe. On rit, des bâches, on paye, on fait fâche. Contre les gris ça reste stupide ou fâche. Yeah. Dès que ça sort de la bas ça prend la barque Ça clear, la oh non plus jamais dark On est toujours précis comme Kinstar Ninjax je de la pharma, pump qui nous start Dans la team gris que du tryhard Dans la team gris que du tryhard. tryhard Tryhard Tryhard Dans la team gris que du tryhard Dans la team gris que du tryhard Toujours enfermés dans un dôme On les graille facilement comme freedom Mais pour l'instant on graille que freedom